Une chance que j'ai fait réparer mon vélo l'été dernier, parce que j'ai pu faire quelques descentes. Puis pendant l'hiver, ma mère m'a dit de le ranger dans le sous-sol. Euh, depuis le début de la saison, ben, j'ai fait l'entretien recommandé par le commerçant. Puis euh, je suis retournée à la montagne quelques fois déjà pour en refaire. Mais la dernière fois que j'en ai fait, euh, j'ai remarqué que les manettes de dérailleur fonctionnaient vraiment mal. J'arrive à peine à tourner mes, vit mes vitesses. Ça m'énerve vraiment.